Salam alaykoum mon cher ami, comment ça va et la famille, j'espère que ça va bien. Ton travail a débuté depuis pratiquement 5 heures de temps. Quand tu as envoyé les informations, j'ai continué en même temps. C'est pourquoi je ne t'ai pas encore appelé, j'étais au couvent quand tu as envoyé les informations. Comme tu le constates, je suis toujours au couvent. C'est ton portement, magie qui est devant moi, il faut bien regarder, ce n'est pas... Les autres porte-monnaie c'est différent de tous les autres porte-monnaie magique ceci c'est le vrai porte-monnaie magique que tu as devant toi il faut bien regarder faut bien regarder faut bien regarder regarde très bien le porte-monnaie tu as vu? ce n'est pas le porte-monnaie comme les autres c'est un porte-monnaie très différent des autres c'est un porte-monnaie très différent des autres regarde regarde regarde très bien le porte-monnaie magique quand même il faut regarder c'est pour te faire une démonstration pour te montrer que ton porte-monnaie magique, il marche très bien. Il est déjà prêt à être utilisé. C'est pour cela que je te fais cette vidéo pour te le montrer. Je vais prendre le porte-monnaie magique pour te montrer l'intérieur du porte-monnaie magique. Pour que toi-même tu vois très bien. Je vais prendre le porte-monnaie magique et te montrer l'intérieur. Regarde. Regarde le porte-monnaie magique. Il n'y a rien dedans. Regarde très bien. Tu as vu l'argent dedans Regarde. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis en train de remuer. Et tu es en train de voir s'il y a quelque chose, ça serait déjà tombé. Et là, comment je remue Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour te montrer qu'il n'y a rien. Donc, je vais redéposer cela et appeler les génies pour qu'ils viennent mettre l'argent dedans. L'argent que ça va produire, ce n'est pas l'argent qu'on peut utiliser. C'est l'argent des génies. Donc, après avoir fait la démonstration, on va aller enterrer l'argent sous la mer. C'est l'argent des génies. Donc ce n'est pas utilisé. C'est pour montrer que le porte-monnaie magique, ça travaille. C'est fonctionnel. C'est pour cela qu'on te fait cette démonstration. On est au couvent. On est devant le grand génie. On est dans la chambre secrète. C'est pour cela qu'on te fait cette vidéo pour que tu vois. Donc je vais appeler les génies pour qu'ils viennent mettre l'argent dedans. Je vais appeler les génies. Je vais appeler le grand génie tu vas appeler le grand génie mami wata au bout du goût. je suis en train d'appeler les génies comme cela dans leur langue c'est pourquoi tu ne comprends pas donc j'attends le signe quand je veux le signe en même temps je vais commencer par enlever l'argent du porte-monnaie magique. J'attends le signe comme cela. Donc c'est bon, je peux commencer par enlever l'argent du porte-monnaie magique. Regarde toi-même. C'est un porte-monnaie magique que ça sort. Regarde. Regarde. Regarde. Regarde, ce n'est pas le faux c'est les vrais billets. Regarde, regarde. Ceci c'est en franc CFA. Quand toi tu vas recevoir, ça sera en euros. Parce que tu vas faire cela avec un billet d'euros. Ceci c'est fait avec le billet de 5000 francs. Donc il faut constater toi-même, il faut constater le billet. Il faut constater. Il faut constater. Il faut constater, c'est toujours dans le porte-monnaie magique. C'est toujours dans le porte-monnaie magique. C'est toujours dans le porte-monnaie magique Puis ça là aussi ça sort Toujours dans le porte-monnaie magique Toujours dans le porte-monnaie magique hein. Regarde C'est dans le porte-monnaie magique Je mets la main et je sors cela Ce n'est pas nul Quelque part d'autre C'est dans le porte-monnaie magique donc... là, voici bien encore Donc c'est terminé la multiplication ça c'est la première multiplication la démonstration ton le monnaie magique marche le prêt il est fonctionnel donc c'est pour te montrer cela que je te fais cette vidéo donc c'est ça c'est le monnaie magique qui a gagné tout cet argent tout cet argent sera pris et enterré sous la mer parce que c'est l'argent des gens, ce n'est pas utilisé si on utilise cet argent malheureusement nous ne pouvons pas utiliser cet argent, hein, parce que c'est l'argent des jeunes. va très bien, va très bien, comme tu as vu, il n'y a rien dans le portefeuille. C'est maintenant, après avoir pris les jeunes, qu'ils sont venus mettre tout cet argent dedans. Et on a sorti ça devant tout Donc c'est ça. Je vais t'appeler tout à l'heure, après t'avoir envoyé cette vidéo, pour qu'on parle, pour mieux t'expliquer. Comment nous avons pu arriver à réussir cela. Donc c'est ça. Salam alaykoua toi Perçue ta famille, perçue tes enfants et porte-toi bien.